FONDATION MAISON RT 2012 zone SISMIQUE Pour commencer les fondations de cette maison de 19 30 mètres 30 sur 10 mètres de côté, il faut, dans un premier temps, faire le terrassement. Le but étant de planifier le site, car il y avait une dénivelation relativement importante. C'est donc avec des moyens importants que cela a été effectué. La grosse pelle mécanique n'a pas été de trop pour cela. Le volume de terre et pierres mélangées était impressionnant. Lorsque la pelle mécanique n'a plus suffi devant les zones compactes de rocher, après avoir débarrassé le chantier de toutes ces tonnes de gravats, il a fallu utiliser le brise roche hydraulique. La planification terminée et le chantier nettoyé nous avons mis en place des chaises pour implanter et tracer les fondations. Une autre pelle mécanique plus petite avec un godet de 50 cm a été nécessaire pour creuser les fondations en alternant gris de roche et godet. Ceci fait nous avons tracé à l'aide d'un niveau à eau, la hauteur de remplissage des tranchées à atteindre avec le béton. Ce sont les repères que vous voyez ici. Ensuite, nous avons ferraillé consciencieusement en utilisant les fers à béton appropriés, les renforcements nécessaires, et nous avons implanté précisément tous les poteaux d'angle, ainsi que les poteaux d'ouverture, portes les fenêtres. Tous ces poteaux monteront successivement à chaque étape de la construction jusqu'à la dalle des combles. Tout est prêt maintenant, nous allons pouvoir couler le béton. Nous avons calculé au plus près le volume de béton nécessaire. Il est d'environ 67 mètres cubes. Le moment est arrivé, la pompe se met en place, il faudra déployer complètement les bras de la flèche pour atteindre le point le plus éloigné des fondations. La première toupie est arrivée, le béton commence à couler. C'est un béton dosé à 350 kg de ciment au mètre cube. La consistance et la couleur du béton me paraît convenir à ce dosage. Le béton a une fluidité parfaite. Il s'écoule par gravité et remplit une grande portion de tranchées sans avoir besoin de déplacer la buse. C'est maintenant la dernière toupie. Nous aurons mis trois heures pour tout remplir. Voilà, c'est terminé. Il faudra attendre quelques jours avant de commencer à construire. Nous aurons le temps d'implanter et de tracer les murs de la maison. Pour suivre l'évolution de la construction de cette maison, Rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison ou bien bâtir-sa-maison.net Réalisation Daniel Marcelin.